L'information, de nos jours, est partout. Elle est largement et facilement accessible sur Internet, en quantité écrasante, sans cesse renouvelée, produite et diffusée par une multitude d'acteurs et de canaux. Cette circulation et cette disponibilité de l'information, qu'elle soit d'ordre scientifique ou technique, ou tout simplement d'intérêt général, est sans précédent. Cet état de fait nous oblige à nous approprier quelques codes, voire à nous éduquer à l'information et à ses médias. Si bien que l'on parle de littératie informationnelle ou de littératie médiatique, autrement dit la capacité de chercher et de trouver l'information, d'en évaluer la fiabilité quand nous en sommes le récepteur et enfin de savoir référencer notre discours par des citations quand nous sommes nous-mêmes en position d'émetteur. En d'autres termes, nous devons acquérir quelques compétences pour évoluer dans la société de l'information en tant que citoyen et a fortiori en tant qu'étudiant. Trois enjeux principaux donc pour s'approprier ce domaine. D'abord, savoir repérer et traiter l'information pertinente. Pour cela, une méthodologie de recherche documentaire et informationnelle est nécessaire, de même que la connaissance et la maîtrise des principaux outils, à commencer par les moteurs de recherche grand public ou les outils de traduction, puisque l'information pertinente euh, peut se trouver exprimée dans une autre langue que celle que l'on a l'habitude d'utiliser. Mais il existe également soit un libre accès, soit par le biais de l'université, des outils plus spécialisés, comme les catalogues des bibliothèques, les bases de données, les revues en ligne, ou encore les outils de veille. Dans un deuxième temps, il faut savoir décrypter l'information et faire preuve de discernement et d'esprit critique. Pour cela, en plus d'outils techniques, il faut donc s'approprier des outils d'analyse, une grille permettant de déterminer la fiabilité d'une source et d'évaluer ce faisant l'information, qu'elle nous parvienne sur les réseaux sociaux ou internet en général, ou bien qu'elle émane d'un média de masse comme le journal télévisé ou la presse écrite. Et cette vigilance nous permet notamment d'appréhender euh, le phénomène des fake news ou fausses nouvelles et plus généralement de ne pas être victime de la désinformation. Enfin, on ne peut jamais faire l'économie de citer nos sources, au risque de se retrouver sans le vouloir en situation de plagiat. Cela veut dire se positionner soi-même de manière intègre en donnant à notre lecteur ou auditeur la garantie de vérification des informations que nous utilisons et qui ne nous appartiennent pas. Pour cela, on doit savoir référencer correctement l'information lorsqu'on produit un discours, surtout écrit. Avec ses objectifs en ligne de mire, le cours Société de l'information et médias numériques est un parcours d'enquête qui vous fait d'emblée pratiquer ses compétences de manière ludique. Des thématiques comme l'image d'un trou noir, le plagiat littéraire, le sport et les gender studies, l'accident nucléaire de Tchernobyl ou encore les dangers potentiels de l'intelligence artificielle vous serviront d'études de cas pour vous entraîner à la recherche experte et à la veille d'information, à la citation et à l'évaluation des sources.